et gérer votre fantastique guide des lieux accessibles. Bonjour, on est en route pour.. On va où l'équipe Tout Tout On est où On est où Un peu de un peu de bruit s'il vous plaît. Ah On est où Fais du bruit, Damien, Non, je vois pas. Je... À tout. À tout. Je suis Félicie. Ouais. On prendre le portail. Et on va rentrer. On attend juste le portail. Ah, allez, allez. Et on attend. Alors Damien, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui Eh bien, euh, alors on va monter voir euh, Félicie. Donc. Euh, qui a fait une journée d'accessibilité le 20 octobre dernier. Et là donc on va appeler l'ascenseur, je crois. Voilà. Euh, je passe d'abord ou tu passes d'abord Je pense euh, alors ici, l'équipe j'accède en, en mode panique. Le GPS est tombé. Maintenant, Jeannette. ce que tu as dit eu je crois qu'on va finir yeah. Ah oui